Une structure de collecte, valorisation et vente de matériaux voués à être jetés à destination de tout créatif, créateur, bricoleur ou encore constructeur. C'est aussi une structure de sensibilisation à la méthode de la réutilisation et du réemploi. Notre projet porte sur la labellisation des produits de la forêt Genevoise dans le but d'aboutir à une viabilité économique. Un espace de do de la couture accessible à tout moment de la journée au service de votre créativité. Une épicerie sans emballage jetable de produits sains et locaux, proposant également des ateliers et un espace d'information et de sensibilisation afin de conscientiser la population à la réduction et à la gestion des déchets. Des préparations artisanales pour pain, pâtisserie et risotto, des préparations issues de l'agriculture locale et ou équitable, et puis, c'est finalement le concept de proposer des, des préparations qui facilitent la vie des utilisateurs tout en préservant le plaisir de cuisiner. Un grill hybride, fabriqué localement et destiné à être vendu à travers le monde pour permettre de griller avec l'énergie du soleil ou avec le gaz. Une production biologique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 qui combine les avantages du système prêt-à-porter avec des collections biannuelles et l'atout du savoir-faire sur mesure des couturières avec la confection des pièces réalisées aux mensurations de la cliente. Un triporteur sur mesure, c'est-à-dire un tricycle à assistance électrique euh, adapté aux besoins des professionnels.